Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir un troisième exemple d'utilisation de l'interface Callable. Dans cette version, on va commencer à jouer avec des listes de tâches à insérer dans un pool et ensuite, dont on va récupérer les résultats. Donc, on fera ensuite, bien évidemment, une somme, mais cette fois-ci, pas sur deux résultats, sur une liste de résultats obtenus. On va changer un petit peu la classe calcul qui reste très très très voisine de ce que l'on avait. Il y a un petit peu plus de, de dépendance mais bon vous allez comprendre très vite à quoi elles servent. En fait ce qui se passe c'est qu'on va lancer le tirage de valeur aléatoire et ici on va attendre 10 fois la valeur de cette valeur aléatoire. Alors en fait c'est intéressant parce qu'on va exacerber des comportements sur lesquels on discutera ensuite au niveau des exécutions. Le résultat, on l'affiche après le temps d'attente et puis on le rend. La classe principale, la classe principale, j'ai toujours une somme qui est égale à 0. Je récupère deux arguments. Le premier, c'est le nombre de threads et le deuxième, c'est la taille du pool. Ensuite, eh bien, je vais créer euh, un thread de pool et un arraylist dans lequel je vais stocker les futurs. Ensuite, je vais avoir une première boucle où je vais lancer les calculs, donc j'insère en fait les tâches dans le pool de thread et ensuite je récupère à chaque fois un futur et ce futur, je l'insère dans une liste de résultats. Et une fois que j'ai fait tout cela, eh bien euh, j'attends les résultats et je vais boucler sur cette liste de futurs et je vais ensuite eh bien, récupérer les résultats au fur et à mesure. Donc le premier résultat je récupère en premier, le deuxième etc etc etc. Et puis une fois que je fais ça, à chaque tour de boucle, je fais le calcul du cumul, j'affiche le résultat, je fais un shutdown, tout est bien qui finit bien. À propos, que se passerait-il si on oubliait le shutdown ici eh bien, Tout simplement, cette thread se terminerait mais les threads créés dans le pool de threads, elles ne se termineraient pas puisque le pool n'est pas considéré comme étant terminé. Et par conséquent le programme ne se terminerait pas. Voilà c'était une petite révision sur les pools de threads. Regardons maintenant une exécution. Donc j'ai ici une exécution où je lance 12 calculs et j'ai un pool de 5 threads. Alors, vous voyez, il y a deux trois trucs qui sont intéressants dans cette exécution. Ce qui est surtout intéressant, c'est que C1 et C2 qui sont là ralentissent considérablement la récupération des résultats. Parce que vous voyez que je récupère euh, ici le 746, mais en fait, comme je suis dans une boucle où je récupère dans l'oreille liste, je fais les guettes au fur et à mesure. Et eh ben, en fait, euh, ça veut dire que je ne peux récupérer le deuxième résultat que lorsque le premier a été produit. Et il se trouve que ici eh bien, euh, les premiers sont relativement lents. Voilà c'est intéressant parce que là il y a un petit écart entre celui-là qui a été reçu et celui-là. Et après en fait tous les autres ils ont déjà été produits. Okay donc je les récupère de manière instantanée. On va finir par un petit chronogramme ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. C'est vrai que le dernier il était mouse costaud. Hein. Donc là, c'est assez simple, j'ai mon programme principal qui s'exécute, j'ai ici trois calculs dans un pool de une thread. Donc mon programme principal commence par euh, s'exécuter et il crée le pool de threads. puis ensuite, eh bien il continue son exécution, il va créer la liste de futurs de integers, contient euh, potentiellement le résultat. Ensuite eh bien il dit qu'il lance les calculs et puis il va créer un premier euh, objet de calcul qu'il insère dans la liste, ça va provoquer euh, la thread, hein. je suis toujours sur cette hypothèse où je crée les threads dès que j'en ai besoin mais pas avant. Donc euh, le pool était vide avant. Ici euh, il va continuer donc là il fait un add du futur associé à cette première tâche qui a été rentrée en fait ici et qui va s'exécuter sur cette thread là. Toutes les autres d'ailleurs mais en tout cas elle va commencer à s'exécuter. Je fais un add du futur sur euh, la liste des futurs des résultats. Puis ici euh, il va créer un deuxième objet C, il va faire le submit il va faire le add du futur donc jusque là euh, tout va bien. Il fait l'opération une troisième fois. Ici je me trouve à avoir lancé les trois occurrences de calcul et d'attendre ici les trois euh, futures. Donc ça c'était la première boucle fort. Ensuite il dit ben, j'attends les résultats et puis euh, il va faire un get. Il va faire un get sur le release donc sur ce résultat là. Et le get, évidemment, il ne peut qu'être bloquant. Donc, à ce moment-là, ben, une autre thread va prendre la main. C'est euh, celle qui est dans le pool qui euh, fait un calcul, enfin, tire une valeur, fait une attente correspondant à 10 fois la durée de cette valeur, puis affiche lorsque l'attente est terminée, eh bien qu'elle a eu ce résultat. Et à ce moment-là, il y a une mise à jour. Alors je n'ai pas invoqué une méthode particulière mais euh, en fait il y a un dispositif qui permet la mise à jour de cette première valeur. Okay. Euh, ça se fait en fait lorsque dans euh, le corps de calcul, vous faites le return. Donc là il y a une commutation, euh, ici lui il est notifié qu'il s'est passé quelque chose donc euh, le get sortir, il est débloqué, à ce moment là il récupère, il dit j'ai récupéré telle valeur et euh, il refait juste après un get mais on voit bien que les deux autres calculs qui ont été mis sur le pool de thread ne sont pas encore exécutés hein, puisqu'il n'y a qu'une seule thread affectée à ce pool. À ce moment là eh bien, euh, du coup le calcul reprend, chercher une valeur, attendre un certain temps, afficher la valeur et à ce moment là il y a le return il correspond à la deuxième mise à jour on n'est pas tellement surpris hein, ça fonctionne comme on l'attendait là ici je reprends la main hein, ça ne provoque pas euh, le réveil euh, du get qui est en train d'être exécuté par le main, donc il n'y a pas de souci. et puis ici une troisième valeur est calculée et la mise à jour a lieu Bon, à ce moment là on finit par il n'y a plus rien à faire hein, le pool de thread a été vidé donc à ce moment là on, report, on repasse dans le get et on sort du get donc lui il récupère une nouvelle valeur, il l'additionne, il refait un get, il récupère une nouvelle valeur et à ce moment-là ben, la collection est bloquée. Donc on sort de la deuxième boucle fort. Et ici on fait un shutdown de du pool de thread qui va provoquer la destruction de la thread unique affectée à ce pool. On sort du shutdown et on se termine. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.